Je veux sortir une phrase qui est très connue, euh, « à tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. » On est convaincus que ce qu'on fait a du sens, et euh, du coup on avait besoin de, de se raccrocher à une communauté euh, qui pensent comme nous. Quoi. Ce qui nous plaisait c'était vraiment les valeurs de Terre de lien, euh, d'avoir un collectif derrière et de savoir que la Terre est, est un bien commun et que derrière nous il y aura d'autres qui prendront le relais avec les mêmes valeurs que nous. On voulait faire de la prairie, on voulait euh, replanter des haies, on voulait recreuser des mares, on voulait euh, pouvoir avoir des nichoirs avec des oiseaux. Euh. On a mis les chevaux de tresse sur une toute petite parcelle d'herbe. Les vaches d'un côté et les chevaux de l'autre entretiennent les haies. Euh, et on a des prairies donc on en a mangé à nos abeilles. Et parce qu'on a des poules, on n'a quasiment pas de parasites, ni sur les arbres fruitiers, ni euh, avec les chevaux et les vaches. Et en fait, tout, tout le monde se tient, tout, tout le monde euh, bosse dans le même sens. C'était vraiment l'objectif, d'avoir de, de, derrière nous des, des gens qui, qui poussent, je ne veux pas le dire autrement finalement, ouais, qui poussent pour que euh, on, on, ait, euh, on ait la conscience que euh, quand on est agriculteur, on impacte énormément notre environnement. Et, euh, et on voulait que cet impact soit le plus neutre possible, et du coup c'est les valeurs de Terre de Lille.